Bonjour mes chers élèves de C1, bienvenue sur votre chaîne du communique TV. Alors cette fois, on va voir l'adjectif qualificatif, on va corriger quelques activités. Alors prenez s'il vous plaît votre cahier d'activités et ouvrez la page 69. Merci. Avant de faire la correction de ces activités, il vaut mieux de vous rappeler, je reviens. l'adjectif qualificatif, c'est quoi hmm? L'adjectif qualificatif est un mot, c est un mot qui donne des précisions, d'accord Sur le nom de la campagne. au lieu de dire une maison, on dit une grande maison, grande maison. Ça, ce qu'on appelle un mot qui donne des précisions sur le nom. Le nom, c'est « maison ». Alors, l'adjectif qualificatif peut se placer soit avant le nom, ou après le nom. Un jardin, un immense jardin, un jardin immense. D'accord alors, l'adjectif qualificatif peut se placer soit avant le nom ou après le nom. Alors, entoure les adjectifs qualificatifs dans cette liste de mots. Hum? Euh, on va commencer par ça. Bavard. Bavard ou bavarde. Bavard ou bavarde. C'est le contraire de silencieux silencieux. C'est un adjectif. De singe, un singe. Un lionceau, le lionceau, ce sont des noms. Mignon. Ce chaton est mignon. Mignon veut dire gentil. Une et jouer, ce ne sont pas de, de l'adjectif. Une, c'est un déterminant. Jouer, c'est un verbe. Alors mignon, c'est l'adjectif qualificatif. Grand, sauvage. Manger, non Manger, c'est un verbe. Grand, grande, c'est le contraire de petit, petite. Sauvage, c'est le contraire de domestique. Il y a des animaux sauvages qui vivent dans la forêt et les autres domestiques qui vivent dans la ferme. Peureux. Les autruches, non. Peureux, c'est l'adjectif qualificatif. Par exemple, Sébastien est peureux. C'est-à-dire tout simplement qu'il a trop, il y a très peur. Alors peureux, peureuse, grand, grande, sauvage. Mignon, mignonne, bavard, bavarde, ce sont des adjectifs qualificatifs. Alors, je répète, bavard, bavarde, c'est juste E. ou mignon, grand ou grande, sauvage, peureux ou peureux, ce sont des adjectifs qualificatifs. Alors, qu'est-ce que vous allez faire vous allez entourer ces adjectifs qualificatifs. D'accord On passe à autre chose maintenant. Dans les groupes de mots suivants, écrit N sous le nom, ça veut dire nom, D sous le déterminant et, et AG sous l'adjectif. Dans les groupes de mots suivants, écrit N, sous le nom D sous le déterminant et adj, sous l'adjectif. Mm -hmm. Je lis les groupes de mots. Une girafe tachetée, ce jeune lion, la belle antilope, l'oiseau coloré, un long serpent, le gros éléphant. Un vieux dromadaire, bien affamé. Alors je répète. Une girafe tachetée, ce jeune lion, la belle antilope, l'oiseau coloré, un long serpent, le grand éléphant, un vieux dromadaire, bien affamée. Alors, on va commencer par euh, déterminants. Par exemple, U, ce, la, et apostrophe. Ce sont des déterminants. Comme l'exemple de un, le, un, et les. Ce sont des déterminants. Alors, girafe, c'est un nom. Lion, aussi. Antilope, aussi oiseaux, serpents, éléphants, dromadaires, hyènes, ce sont des noms des animaux. Une girafe, un lion, euh, une antilope. Une antilope euh, veut dire euh, c'est parmi les animaux de parmi les animaux euh, de la savane euh, ressemble un peu à la gazelle, l'oiseau, un serpent, l'éléphant, un dromadaire, l'hyène, ce sont des noms, des animaux. Mais, l'adjectif, où est l'adjectif qu'on cherche? Parce que la leçon d'aujourd'hui, c'est l'adjectif qualificatif. Où est donc l'adjectif qualificatif ici? C'est tacheté, C'est jeune. C'est belle. Beau. Belle. Et coloré. Long, longue, gros, grosse, vieux, vieille, affamé. Alors, tester. Jeune, beau, belle, coloré, long, longue, gros, grosse, vieux, vieille, affamé. Ce sont des adjectifs. Alors, écrit l'adjectif où il faut avant ou après le nom commun. Par exemple, un lézard, ce chaton, une araignée, le chameau, un chien, le perroquet. Il y a ici des adjectifs qu'il faut comprendre. Vert, c'est la couleur petit, grosse, paresseux, méchant, rouge, beau. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bien sûr, un lézard vert. Un lézard vert. Ce petit chaton. Une grosse araignée. Le chameux paresseux. Un méchant chien. Le perroquet. Le beau perroquet rouge. Vous voyez? Un lézard vert. Ce petit chaton. Une grosse araignée. Le chameau paresseux. Un chien, méch un mé chien méchant. Le beau rouge, le beau perroquet rouge. Alors ici, à la fin, complète chaque groupe de mots avec un adjectif de ton choix. Un animal sauvage ou domestique. Un poisson rouge ou vert ou n'importe. Une grosse baleine. Une grande baleine. Une... Une adorable femme, une belle femme, une chienne, méchante, un beau lapin, un méchant requin, une grosse vache. Une bropi grasse. Une langue girafe. Complète chaque groupe de mots avec un adjectif de ton choix. Ça Alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui On a corrigé les activités de l'adjectif qualificatif. Alors, c'est quoi l'adjectif qualificatif C'est un mot qui donne des précisions sur le nom qui l'accompagne. L'adjectif qualificatif peut se placer soit avant le nom ou après le nom. Alors, euh, je vous remercie mes chers élèves de C1 et d'autres élèves aussi qui veulent tout simplement avoir euh, de connaissances de la langue française. Bienvenue. Alors, euh, je vous donne un autre rendez-vous sur notre chaîne, je comme une Au revoir. Thank